extraordinaire, mystérieux, on pourrait même dire euh, envoûtant. les enjeux de cette expédition ça va être donc de visiter différents types d'écosystèmes qui sont rencontrés Kalingourou et pas ailleurs. Il y a beaucoup uh, de diversité. L'évolution um, The evolution est aussi complexe. Allons-y Tout ce qui est ici, It's in <laughs> around uh, here uh, but you need time to get to catch them. Yeah, no. This, this, this is. Nice. Nice. Ça so cultures. Ça permet de, de passer à une autre échelle dans la compréhension de l'environnement. On est les premiers scientifiques à aller dans ces zones-là. C'est fantastique. est